En physique, lorsqu'un objet agit sur un autre objet, on parle d'action mécanique. L'objet qui agit est appelé le donneur, et celui qui la reçoit est appelé le receveur. Les actions peuvent s'exercer à distance, le donneur et le receveur ne se touchent pas, ou par contact, le donneur et le receveur se touchent. Regardez ces exemples. Les actions peuvent être localisées, comme dans cette vidéo d'un marteau sur un clon, ou encore réparties, comme l'action du vent dans les voiles d'un voilier. Quand un objet A exerce une action sur un objet B, l'objet B exerce également une action sur l'objet A le principe des interactions, ou encore de l'action-réaction. Ainsi, dans l'action mécanique vue précédemment, si l'aimant attire la bille, la bille attire aussi l'aimant. C'est bien une interaction.